Amis, frères et sœurs, au début de la semaine, j'avais envie de commencer ce message dominical par un clin d'œil humoristique. Par exemple, pour une fois que Jésus donne une explication compréhensible de son enseignement en parabole, finalement nous n'avons peut-être pas besoin de rester pour la prédication. Hein Mais il se trouve que cette semaine a été chargée en difficultés de toutes sortes. Avec des accompagnements de personnes en fin de vie, de familles en deuil, de personnes en proie à la solitude ou à la maladie, et puis, depuis jeudi, ces bruits de bottes qui se sont révélés, hélas, de plus en plus menaçants jusqu'à devenir concrets sur le versant oriental de l'Europe. Réveillant ainsi de mauvais souvenirs, très inquiétants et qui ne laissent personne indifférent. Une semaine difficile donc où nous avons pourtant essayé, là où nous étions, avec celles et ceux qui ont été à nos côtés, que ce soit physiquement, par téléphone, de partager nos craintes, nos révoltes, nos découragements face... à à la nouvelle folie guerrière du monde. Et ce faisant, nous nous sommes accompagnés les uns les autres autour de la parole partagée ou de la prière murmurée lors d'une rencontre. Nous avons essayé de rester fidèles du mieux que nous avons pu avec ce que nous sommes, avec ce que nous savons du Christ, avec ce qu'il nous demande d'être à partir de ce que nous savons ou de ce que nous avons appris de lui. La parabole du Sommeur est certainement un classique de la prédication. C'est un des textes les plus connus de l'Évangile. Et si le texte date d'il y a environ 2000 ans, la parole qu'il véhicule reste toujours neuve, et c'est ce qui fait sa force. Je vous propose donc de relire cette parabole, même si Jésus en donne l'explication à ses disciples, à la lumière de ce que nous partageons en Église, ici à l'Oratoire du Louvre ou ailleurs, dans d'autres églises locales, mais aussi et surtout à partir de nos expériences personnelles, de nos rencontres, de nos terrains, autrement dit nos chemins de vie respectifs, ce que nous appellerons pour aujourd'hui la catéchèse de la vie. À travers cette parabole qui est un genre d'expression que Jésus affectionne particulièrement, je vous propose aussi de découvrir la personne de Jésus et de voir comment il réussit à nous intéresser à cette histoire de graines qui meurt sur un terrain ingrat ou qui se multiplient en tombant dans la bonne terre. L'auditoire de Jésus a l'habitude des paraboles, c'est un procédé connu en Israël au moment où Jésus enseigne. La foule nombreuse réunie autour de Jésus pour l'écouter est curieuse de ce qu'il va dire et Jésus raconte alors une histoire de graines. Au départ, cette histoire parle à tout le monde, petits et grands, chacun avec ses références. Tout le monde sait que la vie de chacun dépend de la bonne ou de la mauvaise récolte. Les paysans comme les citadins, qui entretiennent des relations les uns avec les autres pour se nourrir. Et Jésus veut captiver son auditoire sans perdre une minute et il utilise trois formules pour cela. La première, il insiste sur la répétition du mot, des mots, semeurs, semé, semences, qui grave bien le thème de l'histoire dans la mémoire. Il rentre dans le vif du sujet sans aucune introduction. Il conclut d'une façon abrupte avec cette phrase qui ressemble à une sentence que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors chacun entend cette histoire du semeur et en même temps, personne n'est dupe. Et c'est exactement là le sens de l'exercice de la parabole. Dans cette histoire, rien n'est tout à fait vrai, mais tout est possible. Et en entendant, en écoutant, on sent qu'il y a un message caché qu'il faut prendre le temps de décrypter. La parabole suggère des images que nous sommes invités à nous approprier. Elle fait travailler notre imaginaire et c'est à nous de repérer ce que l'image du semeur évoque en nous. Le semeur renvoie à l'auditeur de la parabole. D'abord c'est nous, nous dans la vie de tous les jours, avant de découvrir une autre signification, avant de nous renvoyer à une autre explication plus théologique qui consisterait à dire que le semeur c'est Dieu. Eh bien, il se trouve que le semeur, c'est d'abord le miroir de notre personne. De même, la semence qui connaît des déboires avec une destinée précise, rappelle nos propres déboires et notre propre destinée. La semence tombe sur un chemin piétiné ou alors elle se perd dans les ronces. Heureusement, elle tombe tout de même sur une terre accueillante. Nous suivons pas à pas la destinée de la semence et ce qui lui arrive ne nous laisse pas indifférents. Nous réagissons bien quand elle tombe en terre accueillante, nous réagissons autrement quand elle tombe en terrain hostile. Quoi qu'il en soit, la parabole suggère notre investissement et capte toute notre attention. La parabole permet aussi d'évoquer le royaume de Dieu sans le nommer, sans le définir, sans l'expliquer. Pourtant, Jésus livre à celles et ceux qui l'écoutent les mystères du royaume de Dieu. Ce royaume toujours suggéré, mais jamais dévoilé. C'est donc une autre manière de le chercher finalement la parabole est une façon de nous dire, à nous auditeurs d'aujourd'hui, que le royaume est à rechercher et non à acquérir, qu'il est plutôt de l'ordre du désir, en quelque sorte, plutôt que de la connaissance intellectuelle. Et Jésus fait en quelque sorte pressentir la joie d'une semence qui germe et grandit sur un bon terrain, il suggère aussi la peine et la déception face à la semence qui reste stérile. Alors c'est à nous de nous positionner par rapport au désir que ce récit fait naître en nous. Mais l'essentiel, c'est que Jésus en profite pour creuser en nous le désir du royaume de Dieu. Il ne dit rien de théologique sur ce royaume, il ne donne aucune définition, aucune certitude, simplement la parabole renvoie à la vie, à un parcours de vie. Naître, grandir, se développer, arriver à maturité, et cela concerne autant la semence que l'être humain. Jésus ne propose pas de vérité clé en main, il n'impose pas de données dogmatiques. Mais il invite tout simplement son auditoire à imaginer, à faire lui-même la comparaison entre le semeur et lui, entre le semeur et Dieu, entre la croissance de la graine et sa propre croissance, entre la fécondité de la graine et la fécondité de l'amour de Dieu en lui, qui va permettre dans un temps plus ou moins court d'affiner sa relation avec l'autre et avec Dieu. Sur quoi Jésus s'écrit celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Si nous avons entendu la parabole et aussi l'explication que Jésus en donne à ses disciples, peut-être avez-vous remarqué quelque chose qui vous avait échappé précédemment. Jésus explique très bien ce qu'est la semence, c'est la parole de Dieu. Il explique aussi ce que représentent les différents terrains, l'être humain, mais il ne dit pas qui est le semeur. En fait, Jésus est en train de taire l'essentiel. Il ne dit pas qui il est. Et par conséquent, les disciples sont invités, comme la foule qui a entendu ce récit, et comme nous aujourd'hui, maintenant, à chercher par eux-mêmes et surtout en eux-mêmes... Qui est le semeur Et en y réfléchissant bien, ils vont découvrir qu'il est devant eux. Mais les disciples sont comme les scribes, ils veulent savoir l'évangile. Mais l'évangile n'est pas une somme de connaissances ou un florilège de définitions. L'évangile est une personne, une personne à rencontrer, à écouter, à découvrir, à accueillir. Et cette personne dévoilera, dévoilera à chacun quelque chose de Dieu, là où il est, là où il en est. Et c'est bien ça, toute la question. De quel Dieu l'Évangile nous parle-t-il Est-il le même que celui qui a été transmis par les catéchismes de l'Église Et aujourd'hui, en quel Dieu croyons-nous Croyons-nous en un Dieu de la justice rétributive qui punirait les méchants en les envoyant en enfer et récompenserait les bons en les accueillant au paradis Certaines certitudes ont la vie dure et reviennent au galop encore aujourd'hui. Quelles images de Dieu restent-ils dans nos mémoires est-il encore ce vieillard assis sur son nuage, comme l'écrit Raphaël Picon, ce Dieu figure tutélaire qui surplombe le monde pour y intervenir, quand bon lui semble, qui hante encore quantité de sermons, de cantiques et de confessions de foi Ce Jésus mi-homme, mi-dieu, qui un beau jour reviendra sur les nuées du ciel pour sauver enfin le monde de sa perte est-ce que nous ne désirons pas un Dieu sans barbe, rasé de tous ses oripeaux mythologiques et masculins Et si nous disons, croire en un Dieu d'amour, jusqu'où va-t-il cet amour Et la grâce que nous revendiquons si volontiers, sommes-nous prêts à croire qu'elle est pour tous et sans condition « Croyons-nous que l'autre est aimé de Dieu tel que je le suis, indépendamment de ce qu'il est et de ce qu'il fait ?» Et lorsqu'à notre tour il s'agira de traverser l'épreuve, quelle qu'elle soit, aurons-nous assez de force pour nous libérer d'une culpabilité morbide en pensant, ne serait-ce qu'un instant, que nous sommes punis ou abandonnés alors avec cette parabole, Jésus invite son auditoire à la découverte du Dieu de l'Évangile, et en même temps, il le laisse libre de se positionner. Il laisse son auditoire découvrir quelle est la relation qui unit Jésus à Dieu. Il ne démontre rien, il le montre, il en témoigne. Il laisse le temps à son auditoire de s'imprégner de cette découverte, sans rien lui suggérer d'autre. Il ne demande pas à la foule de le suivre, il ne lui recommande rien d'autre si ce n'est d'entendre, d'intégrer, de s'imprégner. Autrement dit, que chacun prenne le temps de faire sienne cette parabole. Dans nos vies d'église, dans nos ministères locaux, de conseillers presbytérales, de conseillers d'entraide, de catéchètes d'organistes voire de pasteurs là où nous sommes placés que nous soyons enfants ados jeunes actifs parents ou grands-parents paroissiens fidèles ou paroissiens occasionnels ce qui nous est demandé finalement c'est que chacun chacune fasse au sien l'enseignement de Jésus-Christ non seulement en approfondissant le côté intellectuel de l'enseignement avec une exégèse, non seulement en approfondissant la théologie des langues anciennes, mais en laissant aussi l'enseignement du Christ laisser sa trace en nous, afin de laisser sa parole nous atteindre et nous transformer de l'intérieur. Prendre le temps de laisser au Seigneur, c'est-à-dire à la personne même de Jésus, nous rencontrer, nous aussi, là où nous sommes, là où nous en sommes. De nous laisser peut-être façonner, pourquoi pas, tendrement, pour que nous devenions exactement ce qu'il veut de nous, et par voie de conséquence, découvrir ce que Dieu veut pour nous. Et ce qu'il veut de nous, c'est que nous soyons une personne capable d'aimer parce qu'elle se sait aimer. Une personne capable de transmettre ce qu'elle a reçu et ce qu'elle a compris du Christ, du Dieu de Jésus-Christ. Et en Jésus, ce n'est pas une somme de connaissances théologiques, mais un regard, une écoute, une présence. Alors, mes frères et sœurs, dans la foi comme en humanité, cette parabole nous est offerte pour qu'elle nous travaille en profondeur, qu'elle nous donne de découvrir quelles sont les raisons que nous avons de désirer Dieu et de répondre un jour à son appel, appel à transmettre ce que nous avons reçu. Jésus utilise les paraboles pour parler à notre intelligence, notre raison, mais aussi notre cœur et notre imagination. Ainsi que l'écrit le pasteur Bernard Chevalet dans son livre « La pédagogie de Jésus ». La parabole du semeur est un exemple d'enseignement entièrement verbal. Il raconte une histoire toute simple, quelques ronces, des pierres, des oiseaux pilleurs, une terre fertile et une semence partout la même, un ouvrier agricole et nous voici, sans le savoir, derrière le rideau des apparences. Alors mes amis, dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas rien. La parabole est un poème qui nous travaille sans que nous sachions comment à travers notre imaginaire et nous emmène à la découverte de nous-mêmes, de notre foi, de notre humanité, simplement pour que nous soyons là, ensemble, au bon endroit, quand il faut. Amen.